Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, nous venons d'assister à l'avènement de Kylian Mbappé qui est officiellement le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et franchement, il le mérite. 247 matchs, 247 apparitions pour 201 buts. Tu te rends compte de ce ratio absolument incroyable hein Cavani, là, pour arriver à ses 200 buts, il avait fait combien de matchs avec le Paris Saint-Germain Bref, passons aujourd'hui, Kylian Mbappé a démontré que c'est lui le patron du Paris Saint-Germain. Eh oui, il avait le brassard du capitaine lorsqu'il a mis le 201e but. Eh oui, Kylian mbappé pit. je me souviens en 2017, lorsque tu signais au Paris Saint-Germain, eh oui, tout le monde était braqué sur Neymar. Oh là là, Neymar, Neymar Aujourd'hui, Neymar, le roi, malheureusement, est à l'infirmerie. Mais là, on voit que toi, le prince de Bondy, Kiki de Bondy Mbappé-Pit, t'as tenu ton rôle et t'es venu au boulot faire le boulot Ah là là, franchement, nous sommes contents pour toi. Hein, tu viens de battre un record absolument incroyable. Mais bon, là, on a une échéance qui arrive et qui est assez importante et je ne vais pas vous mentir que euh, je manque un petit peu d'optimisme euh, euh, euh, envers cette rencontre. Là, je commence à avoir chaud parce que là, le Bayern de Munich, c'est du grand n'importe quoi. Il euh, y a tout le monde qui est de retour. Euh, oh là, là le mec, franchement, je ne sais pas comment on va pouvoir le contenir. Là, il y a Marquinhos qui est blessé, Neymar qui n'est pas là, Kipembe blessé, l'infirmerie est rempli. L'infirmerie a trop de taf. C'est une dinguerie. Tu te rends compte, le nombre de Parisiens, hein, de l'effectif du Paris Saint-Germain, qui passe à l'infirmerie C'est pas c'est pas normal. Mais bon, dans tous les cas, nous allons assister à, une, à un huitième de finale de, de bonne qualité, dans tous les cas. Hein. Soit nous allons pleurer, soit nous allons être contents, hein. soit nous allons assister, encore une fois, un grand match de Léo Lionel Messi et de Kylian Mbappé, parce qu'on va pas se mentir, il y a une belle entente entre ces deux joueurs. Franchement, on les voit tout le temps se rechercher. Il y a des bonnes petites combinaisons. Lorsque Kix prend la profondeur, Messi est toujours au courant. Lorsque Mbappé a le ballon, il sait sur qui il doit prendre appui. Quand il voit Messi partir, il lui met. Et quand il peut mettre des centres, comme il a fait ce soir, qui met déposé sur le front de Danilo Pereira Oh là là Il a posé le ballon sur Piccolo Piccolo, il a mis le but Eh oui Danilo Pereira, franchement, on est content de cette victoire parce que là, on a vu que le Paris Saint-Germain avait quand même du caractère parce que Nantes est revenu dans le match à deux buts partout. Le Paris Saint-Germain, 3-2, 4-2 Quatre balles dans la tête des Nantais Bon, on ne va pas se mentir aussi qu'Antoine il connaît la maison, hein, il savait comment nous attaquer il nous a très très bien contenu. Bravo à Nantes. Mais bon, vous n'avez pas pu tenir. Hein. C'est comme ça, hein. Nantais. Vous étiez l'une des meilleures formations de France. Et vous venez au, Paris, au Parc des Princes pour vous faire laminer.